Alors, le passé composé se construit avec le verbe avoir ou le verbe être conjugué au présent. C'est l'auxiliaire et le participe passé du verbe que l'on conjugue. Le participe passé du verbe avoir est eu. Le participe passé du verbe être est été. Le verbe avoir conjugué au passé composé de cette façon. J'ai eu, tu as eu, ils ont, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont, ils ont. Elles ont eu. Le verbe être conjugué au passé composé. J'ai été, tu as été, il, elle, on a été, nous avons été, vous avez été, ils ont ou elles ont été. Alors normalement, pour mieux euh, retenir ces deux verbes au passé composé, vous allez vous entraîner plusieurs fois. Alors, bonjour mes chers élèves, vous êtes bienvenus sur votre chaîne Jocominex TV, cette fois ce sont des activités. Vous allez retrouver la page 114 pour mieux euh, réviser euh, votre leçon de conjugaison, le passé composé des verbes, être et avoir. Alors dans cette vidéo, on va corriger ces activités. Alors on va commencer par la première. Voici des verbes au passé composé. Souligne en bleu si c'est le verbe avoir en rouge et si c'est le verbe être. Alors, tu as été, il a chanté, et a eu. Alors normalement, tu as été, c'est le verbe être. Et a eu, c'est le verbe avoir. Et a chanté, c'est le verbe chanter. D'accord Alors, je souligne en bleu si c'est le verbe avoir. Alors souligne, s'il vous plaît, elle a eu en bleu et tu as été en rouge. Mais elle a chanté, c'est le verbe chanter. Nous avons bu Vous avez élu Elles ils ont été Alors normalement, ils ont été, c'est le verbe être Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement souligner en rouge le verbe être ici Mais nous avons bu, c'est le verbe boire Et vous avez élu C'est le verbe élire Non Ils ont voté, j'ai eu et l'a vu Alors, je découvre ici un verbe euh, Je découvre le verbe avoir ici, j'ai eu alors normalement, je souligne en bleu. J'ai été, elle a eu, vous avez eu. J'ai été, je souligne en bleu, en rouge, pardon, en rouge, le verbe être ici, c'est le verbe être, et vous avez eu en bleu. D'accord Elle a lu, c'est le verbe lire. Ils ont voté, c'est le verbe voter. Tu as vu, c'est le verbe voir. Nous avons bu, c'est le verbe boire. Vous avez eu, c'est le verbe lire, Et la chanter, c'est le verbe chanter. C'est pas le cas. Alors, dans cette leçon, on précise uniquement le verbe avoir ou le verbe être au passé composé. Tu as été. Ils ont été. Euh, J'ai été. Pour le verbe avoir. Elle a eu. Euh, J'ai eu. Vous avez eu. Alors, je souligne le verbe congé dans les phrases, puis roulis-le à son infinitif. Par exemple, le perroquet a eu une surprise à son réveil. Le perroquet a eu une surprise à son réveil. A eu, c'est le verbe avoir. D'accord. Les visiteurs ont été surpris de voir leurs eaux fermées. Les visiteurs ont été surpris de voir leurs eaux fermées. C'est le verbe être. Les animaux ont eu peur de s'enfuir. Les animaux ont eu peur de s'enfuir. C'est ce qu'on appelle le verbe avoir. Taco a été plus malin que le gardien. C'est le verbe être. Alors, a été, être, ont eu, avoir, ont été, être, et a eu, c'est le verbe avoir. Ici, réécris la phrase avec le sujet proposé. Je vous laisse faire euh, tout seul. Je vous aide uniquement à l'oral et vous allez tout simplement recopier ça sur le vide. Hein? D'accord Alors, cet animal a eu peur de chasseurs. Ces animaux ont eu, ont eu peur de chasseurs. C'est le pluriel. Ces animaux pour remplacer par il avec cette troisième personne du pluriel. Ils ont eu. Ces animaux ont eu peur du chasseurs. Vous avez, nous avons été enchantés de cette journée au parc. On dit, nous, vous avez été enchantés de cette journée au parc. Vous avez été enchantés de cette journée au parc. J'ai eu le temps de perdre le petit train. J'ai eu le temps de, pardon, j'ai eu le temps de prendre le petit train. J'ai eu le temps de prendre le petit train. On dit, tu as eu le temps de prendre le petit train. On a eu la chance de voir la panthère noire. On a eu la chance de voir la panthère noire. On dit j'ai eu la chance de voir la panthère noire. Complète avec avoir ou être. Pas se composer. Euh, normalement je dicter. Vous allez tout simplement recopier ça sur le vide. Hier, euh, tu as eu sept ans. Tu as eu tu as eu sept ans. Ton frère a été très gentil. A été. A été très gentil. Vous avez eu une bonne idée. Vous avez eu une bonne idée. Kamal et sa sœur ont été surpris de, te voir. On surpris de te voir. Les enfants ont été très sages. Les enfants ont été très sages. Kamal et sa sœur ont eu surpris de te voir. Vous avez eu une bonne idée. Ton frère a été très gentil hier. Tu as U7. Voilà, c'est tout pour le moment, mes chers élèves. N'oubliez pas notre conseil pour mieux retenir le verbe avoir et le verbe être au passé composé. Vous avez, Ça peut vous entraîner plusieurs fois jusqu'à la maîtrise. Merci beaucoup, euh, mes chers élèves de C1. Rendez-vous donc pour d'autres vidéos sur votre chaîne je TV. Au revoir.